Le cadre doit être trouvé et la France et l'Europe seront euh, des appuis pour euh, que nous puissions arriver à cette solution des deux États. Nous sommes également attentifs à tout ce qui se passe au Liban, pays avec euh, lequel la France est traditionnellement liée, historiquement liée. Et là encore, nous sommes ensemble, États-Unis et France, pour euh, permettre à ce pays de résister par rapport à l'afflux des réfugiés, au risque de déflagration à tout moment et au retour à une guerre civile, nous faisons en sorte que le Liban puisse être soutenu dans son intégrité, dans son unité. De la même façon, nous aidons la Jordanie à accueillir des réfugiés. Bref, nous sommes sur l'ensemble des